Bonjour tout le monde, alors aujourd'hui pour combattre la morosité ambiante, je vous propose une séance travaillant essentiellement le haut du corps. Cette séance s'adresse à tout public, donc toute la famille peut participer et vous n'avez pas besoin de matériel spécifique, euh, simplement une bouteille d'eau, un tapis ou une serviette, ça, ça fera très bien l'affaire. On va faire un petit échauffement, ensuite je vais vous présenter 8 exercices. Chacun de ces exercices, vous les ferez 20 secondes, et entrecoupé par 10 secondes de récupération. Euh, ces 8 exercices formeront une série, et euh, une fois la, la série terminée, vous aurez une minute de récupération, et l'idée c'est d'enchaîner 4 à 6 séries, à vous de voir euh, en fonction de votre état de forme. Donc on va commencer avec l'échauffement, je m'éloigne un petit peu, et on commence simplement, jambes écartées, largeur du bassin, rotation des épaules vers l'arrière. Rentrez bien le ventre, bassin vers l'avant, inspirez, soufflez, et on alterne une fois à droite, une fois à gauche, à droite, puis à gauche. Et on enchaîne les deux vers l'avant, les deux épaules vers l'avant. Toujours les jambes fléchies, hein, le bassin bien vers l'avant, le ventre rentré, et rotation sur le côté. Donc on tire bien les coudes. L'idée là c'est d'ouvrir la cage thoracique, de rapprocher les omoplates sans pour autant creuser le bas de votre dos et on tend les bras et tout petit cercle tranquillement dans un sens les jambes sont toujours fléchies hein. on a tendance des fois à tendre les jambes donc gardez les jambes fléchies rotation dans un sens puis dans l'autre et là l'idée c'est vraiment petit mouvement dynamique on rapproche bien les omoplates et on termine avec le haut du corps on fléchit les bras les coudes sont à la hauteur des épaules et on ramène vers l'avant donc on ramène vous voyez qu'on ne croise pas les avant-bras, c'est pas ça, je ramène les avant-bras l'un contre l'autre. Toujours le bassin en rétroversion et on continue encore quelques répétitions. 3, 2, 1 et on relâche. Bras le long du corps, on regarde au ciel ou au plafond et menton poitrine. Essayez de bien fixer les épaules vers le bas et vers l'arrière et on monte on descend. Puis on regarde de droite à gauche, droite et gauche, fixez bien les épaules, rentrez toujours bien le ventre, gardez toujours les jambes fléchies, 2, 1, et on regarde devant soi et flexion, donc quelques flexions, là pareil, comme si on voulait s'asseoir sur une chaise, rentrez le ventre, dynamique, poids du corps sur vos talons, on ne verrouille pas les genoux quand on remonte, donc on garde une très légère flexion, et on descend, donc si je me mets de profil, on continue, les pieds sont écartés à peu près largeur du bassin, voire un petit peu plus. Le dos est plat. Et on continue encore 3, encore 2, encore 1, et on relâche. On passe au sol. On commence notre premier exercice. Alors, le premier exercice qui va donc durer 20 secondes, en position de gainage, et je reste 20 secondes. Donc, euh, vous avez euh, soit une montre, soit un chrono, soit une application, et donc vous calculez. Euh, si vous voulez une version un petit peu plus difficile, vous montez, vous descendez. Je monte, je descends, je monte, je descends. L'idée étant de ne pas bouger le bassin, de ne pas monter les fesses, de ne pas creuser le bas du dos. Si vous voulez par contre une version un petit peu plus facile, vous gardez la même position mais vous posez les genoux. Attention, je ne suis pas en train de creuser le bas du dos, je ne suis pas non plus en train de monter les fesses vers l'arrière. Vous voyez que mon bassin n'est pas aligné avec mes genoux. Donc ça c'est notre premier exercice, 20 secondes, puis 10 secondes de règle. Deuxième exercice, on change, on pivote simplement, on s'allonge sur le dos, bras le long du corps, on pose la tête, les épaules loin des oreilles, là je suis angle droit hein, aussi bien entre les cuisses et le bassin que tibia cuisse, et je décolle le bassin et je contrôle, je descends les pieds, je décolle le bassin et je descends. Le ventre est rentré, je souffle pendant l'effort et je descends. Donc là, pareil, Plus ça c'est la version, on va dire, basique. Si on veut une version plus simple, on s'arrête à 90 degrés. Donc là, je ne descends pas les pieds. C'est aussi une version si jamais on a mal au bas du dos. Parce que ça, j'ai oublié de le préciser. Mais quand je descends les jambes, là, le bas du dos reste bien collé au sol. Donc je continue. Donc ma version plus simple, je m'arrête avant. Ok, on voit que je ne suis pas en train de lancer les jambes vers l'arrière. Je ne suis pas en train de faire ça. Je contrôle, je monte, je descends. Et la version plus compliquée, j'allonge les jambes et je reviens. J'allonge, je reviens. Pensez à bien souffler. Je souffle. Encore. Voilà, vous avez les trois versions. Donc, vous pouvez choisir. Attention de ne pas creuser au niveau du bas du dos et garder le ventre rentré. Et on pose les pieds. Troisième exercice. Donc, on a nos 10 secondes de récupération. Main derrière la tête. On ouvre bien les coudes. On décolle bien le menton de la poitrine. On rentre le ventre. On décolle les omoplates. Et tout petit mouvement. Légère amplitude. Donc, pareil, je ne suis pas en train de tirer vers l'avant. Je ne suis pas en train de coller le menton à la poitrine. Tout petit mouvement. Je monte, je descends. On souffle bien. À chaque fois, pendant l'effort. Donc, je souffle, j'inspire. Je souffle, j'inspire. Votre repère, je dois toujours pouvoir passer le point. Entre le menton et la poitrine. Donc, ne tirez pas sur la nuque, regardez devant vous, soufflez bien. Encore quelques mouvements, donc 20 secondes. Et on relâche, soufflez. Ensuite, on passe sur le côté, donc notre quatrième exercice. Travail de gainage à nouveau. Donc on rentre bien le ventre, on se grandit et on prend appui sur l'avant-bras, bras en l'air. Donc là, on aligne bien euh, la main, le bras en l'air. Et le coude d'appui. Si jamais c'est trop difficile, vous posez les genoux et vous poussez un maximum les hanches vers le plafond. On n'a pas les fesses au sol, hein. on a bien les, les fesses décollées les hanches décollées. Si c'est facile, vous avez soit des petits mouvements, vous pouvez le faire, soit la jambe qu'on soulève, la jambe supérieure. Et on est statique, on reste. On souffle bien, 20 secondes, on relâche et on pose. Cinquième exercice, on change de côté forcément. Et même chose de l'autre côté, je me grandis, je rentre le ventre, je prends un puits sur l'avant-bras, j'aligne les bras en l'air, version plus dure, pieds en l'air ou alors petit mouvements. Et version plus simple, je pose les genoux et je reste. Donc on souffle bien. Donc c'était notre cinquième exercice. On relâche, on passe sur les genoux pour notre sixième exercice. Travaille un petit peu euh, pectoraux, des pectoraux essentiellement, un petit peu des bras également. Donc là, j'avance le bassin comme si j'étais en position de gainage. Donc Ce qui veut dire que je ne suis pas comme ça. Je n'ai pas le bassin aligné avec les genoux. J'avance mes mains vers l'avant, écartées à peu près la largeur des épaules. Je ne creuse pas non plus le dos, hein, sinon je vais vite euh, souffrir au niveau des lombaires. Et là, je descends. Je descends, je monte. Je descends, je monte. Je regarde bien vers l'avant, on va dire une quinzaine de centimètres en avant de ses mains pour essayer de garder l'alignement au niveau de la nuque avec la colonne, je contracte mes abdos et je rentre le ventre, le ventre n'est pas relâché, on a, on veut que le muscle transverse travaille, donc je descends, je monte. Si c'est un petit peu trop difficile pendant ma seconde, vous diminuez l'amplitude, D'accord, plus petit mouvement, je monte, je descends, si c'est trop facile, vous rapprochez les mains et là les coudes le long du corps, je descends, je remonte, donc là on ne travaille pas exactement la même chose. On travaille un petit peu les triceps, plus les triceps, mais coudes le long du corps, ce sera un petit peu plus difficile. Et notre dernier exercice, on repasse sur le dos, on s'allonge, j'ai changé le côté, bras derrière la tête, je décolle les épaules et les omoplates. Donc là déjà, j'ai les coudes ouverts, le menton décollé, le ventre rentré. Donc c'est important, le ventre rentré, ça veut dire que quand je suis en contraction, le, les abdos ne sortent pas. Donc je rentre le ventre fait qu'un muscle supplémentaire travaille et là simplement pendant 20 secondes j'allonge une jambe je reviens j'allonge l'autre je reviens attention le bas du dos ne doit pas se décoller ok si il se décolle vous allez avoir mal au dos donc attention c'est bassin en rétroversion hein, même là et je monte je descends je monte je descends si c'est trop difficile vous posez les épaules mais attention le fait de poser les épaules on accentue un petit peu la courbure au niveau des lombaires et du coup on risque de creuser davantage donc veillez bien de ne pas pouvoir passer la main sous le, euh, sous le, sous le dos sous les lombaires et euh, plus difficile on rajoute la rotation au niveau des épaules donc on souffle on va de droite à gauche droite et gauche 20 secondes et on relâche donc là on a fait nos 8 exercices l'idée donc comme je viens de vous le dire c'est de les faire chaque fois 20 secondes, ça vous l'avez compris. Et 4 à 6 séries de ces euh, mêmes exercices. Ensuite, pour les étirements, simplement, on passe sur les genoux. On se relève, on ramène les mains vers les pieds. On reste en bas, on relâche bien la nuque, relâche les épaules. Et c'est un maximum d'éloigner les épaules des oreilles, ventre rentré toujours. Et on fléchit, on remonte tranquillement jusqu'en haut. Après, bien sûr... Vous pouvez vous étirer un petit peu au sol euh, en, vous, en vous allongeant, en allongeant bras et jambes. Là, on va simplement inspirer. On se grandit. Je ne sais pas si le profil on voit mieux. Non, je pense que c'est de face qu'on voit mieux. Et on va sur le côté, on souffle. Donc là, je ne suis pas en train de pousser les faces hein, de côté. Je garde bien le bassin dans l'axe. On revient. On inspire. Rentrer le ventre, bassin vers l'avant. Et on souffle. Et on revient. Et on relâche, relâchez bien les bras, les jambes quand vous avez fini. Et voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aidera à vous maintenir en forme, à garder morale. Et on se retrouvera très prochainement pour une nouvelle vidéo. Bon courage, à bientôt